S'il vous plaît, qu'en est-il des réveils à batterie, respectivement radio guidés Et deuxième question, euh, l'acceptabilité la, en Suisse, le pays le plus démocratique de l'Europe. Est-ce qu'elle est plus grande ou moins grande Le radio Un réveil à pile, euh, oui, en fait, je pense que... Je pense que ce n'est pas très impactant. Je pense qu'il y, y a un signal qui est émis euh, toutes les 24 heures par une antenne à Francfort, je crois, hein, qui envoie un signal et, puis, et qui, qui est capté par l'enfant des réveils qui se remettent à l'heure toutes, toutes les 24 heures. Je crois, je crois que c'est tout. Hein. Je ne connais, connais pas bien cette technique là hein, mais je crois que ce n'est pas, pas très impactant. Alors en Suisse, euh, oui, vous avez, vous avez raison de dire que c'est le, le pays... Euh, le, le, le plus démocratique en Europe parce qu'ils ont une série d'outils de, de, de démocratie directe euh, intéressants. Alors, je, je sais que l'opposition se, se manifeste assez fort hein, en Suisse, il y, a, il y a beaucoup de réactions, mais ça, ça vient de l'ensemble de la population. Je, je, je ne sais pas s'ils ont fait, euh, s'ils ont utilisé les outils euh, de démocratie directe dont ils disposent. Hein, tout le monde connaît la... comment j'appelle ça La... Le... Le référendum, oui. Euh, ça. Je ne crois pas qu'ils ont, qu ont utilisé ça, mais, mais par contre, ils ont, ils ont des moyens de pression euh, dans la mesure où je crois que chaque canton donne l'autorisation ou non d'installer des antennes singées Donc, si un canton décide de refuser, ben, c'est refusé. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a pas mal de réactions. Je sens, que vois qu'ils sont très actifs euh, en, en Suisse, mais en Italie aussi. Hein. Bonsoir, merci beaucoup. Euh, moi, j'ai vu des, des choses inquiétantes euh, sur Internet. Qui parlent, euh, Quand ils ont fait des tests sur les... avec des antennes, je ne connais pas les détails, hein, mais qu'il y a des oiseaux qui sont tombés net morts ou des abeilles. Qu'est-ce avez... qu que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez que c'est sérieux Et puis, j'ai entendu dernièrement qu'il y aurait des problèmes, de, je sais pas non plus l'expliquer du tout, hein, de captation de l'oxygène, quelque chose qui rend une instabilité dans, voilà, au niveau pulmonaire. Et donc Jean-Jacques Crèvecoeur, je ne sais pas si les personnes qui connaissent son nom ici, est en train de préparer un dossier, il est en train d'étudier en détail et de préparer une vidéo sur la 5G. Et alors là c'est un petit peu, c'est peut-être gros, mais j'ai quand même confiance dans les recherches de cet homme-là. Il ferait un lien avec l'affaiblissement du système immunitaire dans le cadre du coronavirus maintenant. Voilà les suggestions, si vous avez des commentaires à faire, merci. <coughs> Euh, oui, euh, j'ai entendu parler de ça aussi mais c'est toujours difficile de vérifier des informations la, la première euh, histoire d'oiseaux que j'ai entendue ça se passait dans une ville euh, en Hollande euh, et on a vu d'ailleurs euh, quelqu'un de la commune qui ramassait des oiseaux dans un sac et effectivement à ce moment-là il, il faisait une, une expérience de 5G. bon maintenant est-ce que c'est lié euh, je sais pas. Par contre, des témoignages, des, des témoignages de personnes qui disent qu'une fois qu'une vingtaine de 5G a été installée près de chez eux, elles ont vu ces personnes disparaître, les insectes et les oiseaux, ça oui, j'en ai lu plusieurs. Oui, ça, mais. Voilà. Le, le, le problème, c'est toujours la, la preuve. Hein, dans notre société, il faut la preuve, la preuve. Mais on a, on a quand même pas mal de témoignages qui, qui vont dans ce sens-là, quoi. Donc, sur l'oxygène, sur l'oxygène. Euh, donc j'ai dit tout à l'heure, les micro-ondes, elles ont beaucoup d'intérêt pour euh, l'industrie. Elles, elles ont plusieurs défauts, euh, notamment qu'elles sont très vite euh, absorbées, et notamment par l'oxygène. Effectivement, il y a une fréquence, une fréquence sur laquelle, je crois que c'est 50, 60 gigahertz. À cette fréquence-là, effectivement, l'oxygène fait vraiment un barrage à, à, à, à à l'onde, et, et, et donc là, il y a, ça, ça, veut, je crois, ça veut dire qu'il y a une interaction avec l'oxygène, donc si on utilisait euh, ces fréquences-là pour, euh, pour transmettre des signaux, ça pourrait effectivement induire euh, une série de problèmes, genre, voilà, c'est juste une supposition, mais j'en sais pas plus. Mais... Alors, euh, le système immunitaire, oui, le, le système immunitaire, c'est clair que beaucoup d'études euh, parlent d'atteinte du... du, du, du du système immunitaire suite aux suite au, suite au micro-ondes. Donc, comment, comment on l'appelle, cette tumeur, la les, les lymphomes, c'est ça, les lymphomes. Donc, effectivement, il euh, y a des études qui tentent à prouver que euh, le cancer, le, le lymphome, est développé à partir de, de, de l'impact des micro-ondes. Bonsoir. Je voulais savoir si on avait, euh, si on avait déjà recensé le nombre d'antennes 5G qui sont installées euh, en Belgique par exemple dans les environs En Belgique Et, il n'y en, en a pas Et comment on les Comment on les reconnaît en, en, en Belgique c'est très simple On est en retard pour tout hein. Vous savez, On a tout le temps des problèmes politiques donc euh, on n'a pas de gouvernement donc les choses vont très bien sans gouvernement euh, On a déjà vécu ça à l'époque de la crise financière maintenant c'est à changer Donc en fait en Belgique on est au niveau zéro de, de déploiement Pourquoi? Parce que Parce que les fréquences n'ont même pas été vendues. C'est la première étape. Hein. La première étape, c'est la vente des fréquences aux opérateurs. Ça, ça s'est fait en Italie, ça a rapporté 5 milliards ou 6 milliards et demi à, à l'État. En France, ça s'est fait, ça s'est fait un peu partout. Mais en Belgique, on n'a même pas encore vendu. Euh, bon, là. Et, et, et, comment Au Luxembourg Ah, ben, tant mieux. Donc, donc si ça n'a pas été vendu au Luxembourg, il n'y a pas d'antenne singe non plus. Parce que, alors, il y a. Il y, en a, il y en a, mais il y a eu des permissions de faire des expériences dans, dans des endroits particuliers. Il y a un réseau privé singé à l'aéroport de Zaventem, mais c'est un réseau privé, pareil au port d'Anvers, et puis il y a peut-être un, une expérimentation qui est faite, en moyennant encore spé spéciaux, mais c'est voilà, tout, il n'y a, a pas d'antenne 5G Alors comment on les reconnaît Les antennes 5G vont avoir, avoir du mal à les reconnaître parce qu'elles sont très petites, donc on peut les cacher, on peut les cacher facilement. Euh, moi j'ai vu qu'il y en avait qui imaginaient les passer dans, en dessous des plaques d'égout par exemple. Euh, mais je ne sais pas si ça marchait, mais, mais c'est tout petit, hein, une antenne g c'est vraiment... Euh, en fait, plus, plus les longueurs d'ondes sont petites, plus les antennes sont petites. Donc on part, on, quand on passe dans des, dans des longueurs d'ondes de plus en plus petites, les longueurs d'ondes millimétriques, les antennes vont être de plus en plus petites. Et donc, euh, ça, ça va tenir peut-être dans une boîte à chaussures quoi. Donc, euh, mais en fait le truc ça, ça regarde ce qui se passe aux états unis c'est qu'ils sont en train de les placer sur le mobilier urbain partout, donc ils les placent sur des abribus sur des lampes euh, publiques donc, voilà, sur un mur c'est très facile à très facile à accrocher évidemment euh, si la Belgique est en retard surtout est-ce que ça expliquerait aussi que en Belgique, on n'a pas les compteurs électriques connectés, ou alors est-ce que je me trompe là-dessus Nous, on est dans l'idée qu'en Belgique, il n'y a pas cette obligation, alors que cette obligation, on essaye de nous faire croire qu'elle existe chez nous. Apparemment, il y a une loi, et que cette loi est, euh, la, comment dire, est la transposition nationale d'une directive européenne. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus Le Luxembourg a fini pratiquement. Hein il n'y a plus que quelques récalcitrants comme moi et quelques-uns wow. voilà, <rire> quelques qui sont ici, euh, dans cette assemblée, qui refusent de donner rendez-vous à, à l'entreprise euh, qui voudrait installer, échanger de compteur. Voilà. Mais malheureusement, il y a des compteurs qui sont à l'extérieur des maisons et je connais aussi des cas où des compteurs comme cela ont été remplacés sans rendez-vous. Tout d'abord, euh, félicitations à tous les résistants. Euh, alors, pour, pour la Belgique, ce n'est euh, pas tout à fait juste. En fait, des lois ont été votées pour le déploiement des, des compteurs communicants dans, dans, les, dans, les trois, dans les trois régions. Donc, ce sont des compétences régionales. Donc, euh, Bruxelles, Flandre et Wallonie. Euh, donc, et les lois étaient très, très strictes. Hein. Donc, euh, on n'a pas le choix. La menace, si vous refusez. Le placement du compteur communicant, euh, la menace c'est on vous, on, vous, euh, on vous coupe le courant, on vous n'avez pas le courant. Ah, mais c'est comme ça dans la loi. Hein. C est, c est du, ah oui, c'est aussi, aussi clair que ça. Il y a peut-être des lois qui sont inconstitutionnelles. Euh, oui, mais attendez, mais c'est pas, pas fini, l'histoire n'est pas finie. Alors, euh, donc, nous on a introduit euh, un recours à la Cour constitutionnelle contre ces lois, en tout cas celles de Bruxelles et celles de, celle de Wallonie. Donc le recours est en cours, on, on, espère, on espère un résultat positif dans, dans les six mois, non Mais entre-temps, le nouveau gouvernement wallon a basculé, il a changé euh, d'idée par rapport à ça, et il a décidé de modifier la loi, en ce sens que maintenant, en Wallonie, euh, quand la loi sera modifiée en tout cas, en Wallonie, un citoyen aura le choix, il pourra dire non ou oui, c'est son choix personnel, et rien d'autre. C'est un progrès, c'est pas idéal, mais c'est déjà ça devient gagné. Et aujourd'hui, les, les, les, les opérateurs, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas insister. Donc quand quelqu'un dit non, c'était le cas de mon voisin, je lui dis bah tu dis non, ça se passera bien. Effectivement, on lui a mis un compteur classique et pas un compteur communicant. Donc aujourd'hui ça se passe comme ça. Donc quelqu'un qui dit non, même que la loi n'a pas encore été changée, en Wallonie, en tout cas, ça marche. Monsieur le boot. Euh, bonjour, Franck Gresser, merci pour, pour la conférence, c'était intéressant. Voilà, moi j'ai une question assez simple. Je voulais savoir s'il existait des appareils de mesure, des appareils de mesure, des, des CEM à l'intérieur de, donc des appareils individuels, pour mesurer le taux de fréquence des CEM à l'intérieur des maisons, éventuellement. Est-ce qu'il y a un appareil fiable? Oui. Voilà, c'est un moyen d'avoir les références. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appareils, il y en a tous les prix. Hein, et ça commence entre des machins à 10, 20 euros. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas acheter. Euh, et ça va jusqu'à 30, 40, 50 000 euros. Euh, donc ça, c'est les appareils euh, professionnels. Mais il y a un compromis qui est celui-ci. Euh, donc euh, il, y en a, il, y a, il y a deux marques hein, qui font à peu près la même chose. Mais ça, c'est ce qu'on appelle euh, le Cornet. Et alors. Son intérêt, c'est qu'il est qu a assez simple d'utilisation, c'est qu'il mesure trois euh, des quatre pollutions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc il mesure les champs magnétiques et électriques de basse fréquence et il mesure aussi euh, les micro-ondes. Euh, il, est, il est facile à utiliser. Et donc euh, voilà, c'est ça. Pour un usage euh, privé ou pour un groupe de personnes, c'est un, un investissement qui n'est pas, pas intéressant. Pas ah, inintéressant. Pardon, ça coûte combien et comment ça s'appelle Ça s'appelle le Cornet et je crois que ça coûte environ 200 euros. D'accord, merci. Il y, a, il y a une autre marque hein, qui fait quelque chose de similaire, Trifield, ça s'appelle Trifield, -tri -tri c'est à peu près le même modèle. Alors celui-ci, ce qui a bien aussi, c'est qu'il est, euh, est assez visuel. Vous voyez, vous avez sur la gauche, là, vous avez les diodes, vous les voyez Elles sont de quelle couleur, là vous voyez du, du jaune ou du rouge, non jaune, orange, jaune. Du jaune. Donc quand c'est jaune, c'est plutôt bon. quoi. Hein euh, donc au lieu de regarder les inscriptions digitales, vous pouvez simplement regarder les diodes. Et quand c'est rouge, ça devient un peu inquiétant. Et aussi, vous pouvez, vous pouvez étalonner le, les diodes en ce sens que vous pouvez vous aligner soit sur les normes nationales de l'OMS, soit sur les normes d'experts de, de, indépendants. Euh, hum. oui. Alors, euh, c'est pas vendu euh, beaucoup enfin, en, en Belgique. Moi, je connais un seul magasin dans la région de Liège. Et euh, je, moi, il je, je, je, je, y a des sites, a des sites euh, en France qui le vendent. Il euh, y a des sites web qui le vendent. Moi, je l'ai acheté, c'est Géotellurique. Je trouve qu'ils ils sont sympas, ils ont un bon service. La personne qui a créé ce magasin est elle-même électro bon, D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion de ce soir parce que c'était une initiative pas seulement excellente, mais absolument nécessaire. Parce que nous nous trouvons à la croisée des chemins. C'est aussi grave que cela. Nous entrons dans une nouvelle civilisation avec tout ce qu'on veut nous présenter là et on veut faire ça sans discussion préalable et démocratique, ce qui n'est pas démocratique dans une démocratie, d'abord ça. Ensuite, euh, ça ne va pas? Euh, ensuite, je voudrais aussi remercier l'orateur pour son exposé vraiment très, très objectif, très objectif, moi je m'occupe de cette problématique, pas de la 5G, mais de la problématique des champs électromagnétiques depuis presque 40 ans, depuis 1991, j'ai fait en 2011 pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe un exposé et une résolution sur la problématique des champs électromagnétiques, pas sur la 5G, ça n'existait pas encore, qui recouvre un peu tout ce que vient d'entendre ce soir et ce rapport et cette résolution numéro 1815 de l'Assemblée parlementaire du Conseil a été adoptée à l'époque à l'unanimité par tous les pays et tous les partis politiques. Malheureusement, l'Assemblée parlementaire ne peut seulement que faire des recommandations au gouvernement. C'est ça qui est malheureux. Donc ce n'est pas contraignant pour, pour les gouvernements respectifs. Et malheureusement, malgré cette résolution adoptée à l'unanimité aussi par les Russes, par les Suisses, les Norvégiens, etc., donc par la grande Europe, rien n'a été fait dans ce sens. Et au contraire, il y a toujours le déni, toujours le déni des risques sanitaires et autres maintenant, autres risques. Pour les insectes, pour les animaux, etc. Il y a toujours le même déni des officiels, de la politique, des opérateurs. Bon, pour eux, c'est normal. Et on a montré dans cet exposé, on a montré M. Repacoli, le premier président de l'ICNURP, un crétin, je le dis ouvertement ici, un vendu, un corrompu, un corrompu comme bien d'autres corrompus dans l'ICNURP et dans d'autres associations officielles. Il faut bien le dire. Pour vous le dire par un petit exemple, vous avez parlé de la, du téléphone portable et des valeurs d'AS, en allemand on dit SAR-Wert. Alors, de 2 watts, 2. Alors, il y a 6 mois, j'ai assisté à une conférence au Parlement européen faite par un médecin français, le docteur Arasi qui a, fait, qui a son propre siège, ça s'appelle PhoneGate. PhoneGate, qu'est-ce que ça veut dire Mais l'agence officielle française, l'ANSES, qui a, est en charge d'analyser si les opérateurs se tiennent à leur propre valeur seuil de deux boîtes, alors l'ANSES a, a contrôlé euh, l'exposition, et a constaté que beaucoup d'opérateurs de téléphones mobiles, de smartphones vendus en France ne se tiennent pas du tout aux 2 watts. Pas du tout. Mais certains opérateurs étaient à 3 watts, 3 watts, 3 watts d'autres à 6, d'autres à 9, etc. Donc même des valeurs seuils beaucoup trop élevées, elles sont trop élevées, les valeurs seuils de l'ICNIRP sont absurdes, sont absolument absurdes. Il faudrait déjà se mettre avec le cul sur une ligne à haute tension pour atteindre ces valeurs-là. Donc toutes ces valeurs-là ne, ne, ne protègent pas notre santé. C'est la, la seule chose qui est protégée par les valeurs officielles, c'est les intérêts financiers, les intérêts financiers des, des, des firmes de la téléphonie mobile et rien d'autre. Et tout ça a été démontré non seulement dans cet exposé de ce soir, mais il y a beaucoup d'études de, beaucoup de, scientifiques très récentes qui, qui démontrent exactement ces choses-là. Donc nous trouvons dans ce devant une, une, une question sociétale énorme. D'ailleurs ce n'est pas seulement le cas pour la téléphonie mobile, vous, vous n'avez qu'à vous rappeler l'affaire de l'amiante, l'affaire du tabac. On a toujours dit non il n'y a pas de problème, alors dans les commissions officielles sur l'amiante en France par exemple, il y avait les mecs payés par les, par les, par les, par les propriétaires des mines d'amiante, c'était comme ça. Avec les cigarettiers, c'était déjà dans les années 30. Avec Philippe Maurice, c'était la même chose. Prenez des experts, de grands experts du cancer. Euh, Sir Richard Doll, ça c'était l'éminence épidémiologiste sur, sur, sur les cancers qui, dans les années 80, 90, c'était la révérence mondiale, il a dit non, l'environnement et le concert ça n'a rien à voir, rien à voir. Après qu'il était mort, on a retrouvé tous ces documents dans une bibliothèque à Londres et dans ces documents on a pu, on a pu voir qu'il était payé 1500 dollars par jour par Monsanto. Ça, ça c'est les, les agences officielles, très souvent malheureusement, malheureusement, et ces liens, ces liens avec, entre industriels et, et scientifiques achetés, vendus, corrompus, etc. sont un peu partout. Il faut, malheureusement, il faut le dire aujourd'hui comme ça. Alors, maintenant, se pose la question, que faire Il y a 15 jours, il y a deux semaines, il y avait un appel dans le journal français Le Monde, un appel de mille scientifiques de tous les bords, donc la biochimie, de, de, de, de toutes sortes, donc, donc l'Inserm, du, du CNRS, de l'INERIS, etc., des grands, des, vraiment des grands, des grands centres de recherche français qui ont fait un appel d'un côté pour lutter pour, pour la lutte contre le climat où ils accusent les politiques de ne rien faire contre le climat. Ils les accusent de ne rien faire contre les risques des métaux lourds, des nitrates, des perturbateurs endocriniens et ils disent, et ils disent qu'il faut lutter contre la 5G parce qu'ils disent, parce qu'ils disent dans leur appel, c'est superflu, d'abord c'est superflu et puis c'est énergivore, extrêmement énergivore. Bon, ils ne parlent pas dans cet appel d'aspect sanitaire mais les deux aspects dont ils parlent sont ceux dont je vous ai dit. D'ailleurs sur la Suisse, je peux confirmer ce que Madame a dit le 22, le 22 février, aussi dans le journal Le Monde. Il y a un très grand article sur la 5G en, en Suisse. Et effectivement, la résistance dans la population, d'abord dans le canton de Genève, ensuite dans le canton de Vaud, et puis dans d'autres, a amené le gouvernement suisse à stopper provisoirement, c'est-à-dire une sorte de moratoire pour le, développement, pour le développement de la 5G. Je vais vraiment confirmer ce que, ce que madame a dit. Et donc, euh, c'est vraiment, pour, pour, pour moi, c'est une question... À côté d'autres risques que nous courons déjà actuellement, euh, c'est vraiment une nouvelle dimension dans la question des champs électromagnétiques, parce que j'ai bien peur que les, que les problèmes seront encore beaucoup plus graves que ce que nous connaissons déjà avec la 5G, avec le wifi, etc., avec les smartphones, surtout pour nos enfants qui sont confrontés à ces technologies.